Je suis donc Dorothée de Renal, présidente du réseau Entreprendre Martinique. Euh, nous avons accueilli euh, Jean-Luc Udry pour nous faire une conférence sur l'optimisme, l'optimisme, euh, je dirais, concret, euh, l'optimisme pragmatique. Et euh, nous en avons tiré euh, cinq, euh, cinq clés, les cinq clés du succès de l'entrepreneur. C'était absolument formidable. Nous sommes sortis de cette conférence galvanisés, enthousiasmés. Il n'y a plus qu'à.